Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici dans le sud de Tenerife. vous voyez une belle plage ici à Las Americas. La mer bleue, le ciel bleu, euh, ça fait des années que je profite de cet environnement extraordinaire. J'essaye je profite, de profiter de chaque minute, de chaque heure, euh, de la chance que j'ai d'être ici à Tenerife. Et justement dans cette vidéo, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà calculé combien valait une heure de votre vie alors c'est très simple pour calculer ce que vaut une heure de votre temps Eh bien vous savez qu'on travaille en général 8 heures par jour 5 jours par semaine et qu'il y a 42 semaines de travail par an donc si vous multipliez cela vous arrivez au chiffre de 1680 heures 1680 heures de travail par an donc si vous voulez savoir combien vaut une heure de votre temps, eh bien, vous divisez vos revenus annuels, par exemple si c'est 30 000 euros par an, vous divisez 30 000 par 1680 et vous allez arriver à 18 euros de l'heure. Ça veut dire que si vous vous relaxez pendant une heure, il n'y a pas de problème. Mais si vous perdez votre temps pendant une heure à, je sais pas, à regarder la télévision ou à regarder votre, votre téléphone, votre smartphone ou à faire des choses sans vraiment grand intérêt, vous savez que vous avez perdu 18 euros. Maintenant, si vous, si vous gagnez beaucoup plus, si vous gagnez 50 ou 60 000 euros par an, et bien à ce moment-là, vous savez que ce sera, ce sera plus, ce sera 36 euros de l'heure. Donc si quelqu'un euh, prend votre temps, si quelqu'un vous dit « allons boire un verre » et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de passer du temps avec, avec cette personne, eh bien vous saurez que vous avez perdu 36 euros de l'heure. Si vous gagnez 120 000 euros par an, eh bien là ça augmente encore, vous aurez euh, perdu euh, 72 euros de l'heure, euh, 72 euros de l'heure. Donc chaque fois, à partir du moment où vous voyez que vous avez du temps à perdre, eh bien, dites-vous, peut-être que je pourrais l'utiliser à, à meilleur escient. Et l'intérêt, pourquoi je vous parle de ça ici, l'intérêt justement euh, du trading, c'est que vous pouvez optimiser vos gains en très peu de temps. Puisque le scalping, on fait des opérations très rapides. Et dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il y a moyen de gagner 500 euros en 10 secondes. Ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait réaliste, c'est quelque chose de faisable que vous pouvez faire à partir du moment où vous êtes sérieux et que vous souhaitez apprendre sérieusement une bonne méthode de trading. Et le scalping est la méthode idéale pour faire ce genre de choses. Mais il faut apprendre, il faut vouloir apprendre de manière sérieuse. Pour cela, vous devez vous dire, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse dans une formation Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse quelques heures de mon temps pour arriver à gagner à ce moment-là ces sommes importantes et de pouvoir peut-être un jour arrêter de travailler, arrêter de faire le job qui peut-être ne vous emballe pas et que vous êtes peut-être condamné aujourd'hui à faire pendant 40 ans et euh, pour arriver ensuite à votre retraite avec votre pension, avec peut-être une, une très petite retraite, pas beaucoup d'argent, peut-être qu'il serait intelligent d'envisager de, de gagner plus d'argent avec le trading. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Si vous vous intéressez au trading, si vous voulez gagner de l'argent en très peu de temps, si vous voulez faire en sorte que chaque minute vous rapporte beaucoup plus que ce qu'elle vous rapporte actuellement, eh bien envisagez le trading. Envisagez d'apprendre à gagner de l'argent en bourse. Pour cela, j'ai ici au-dessus ma formation au trading, ma formation au scalping qui vous apprendra en très peu de temps une méthode efficace, une méthode qui vous permettra de gagner de l'argent de cette manière sur les marchés financiers, de manière intelligente, de manière sûre, avec un taux de réussite très élevé. Donc vous avez un lien ici au-dessus, vous avez également un lien en dessous de la vidéo. Vous verrez, le prix de cette formation n'est pas excessif et vous pouvez même la payer en trois fois ou en cinq fois et dès votre premier paiement vous aurez accès à toute la formation. Vous verrez immédiatement l'intérêt d'apprendre le scalping, d'apprendre à trader de cette manière là. C'est la manière la plus intelligente de faire du trading, ça fait 10 ans que je fais du trading, ça fait 10 ans que je me forme et je suis hyper convaincu à 200% que c'est la meilleure méthode de trading. Donc si vous voulez tester ça et eh bien je vous encourage à vous inscrire à ma formation et vous apprendrez comment valoriser votre heure de trading et arriver à gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Voilà si vous avez aimé cette formation et eh bien enfin, cette vidéo, euh, si vous aimez mes formations dites-le également bien sûr et euh, eh bien likez cette vidéo, partagez-la ça me fera plaisir et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que gagner de l'argent sur internet vous intéresse et eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube ici en dessous, cliquez sur la petite cloche et vous serez avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez bientôt gagner beaucoup d'argent en bourse. À très bientôt, au revoir.